Qu'est-ce qu'un audit énergétique Combien ça coûte Comment être sûr de bien le faire réaliser Tout autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, non, ce n'est pas un poisson d'avril. Initialement prévu à partir du 1er septembre 2022, l'entrée en vigueur de l'audit énergétique obligatoire a été reportée au 1er avril 2023 selon un décret et un arrêté publié au journal officiel le 11 août 2022. Toutes les informations citées dans cette vidéo sont tirées du site www.service-public.fr. Mais alors de quoi il parle hein, Ce nouveau décret arrêté s'il te plaît euh obligatoire. Bon. Et bien en fait, à partir du 1er avril 2023, un audit énergétique devra être réalisé préalablement à la mise en vente de maisons ou d'immeubles classés F ou G au diagnostic de performance énergétique. Ce document proposera les travaux à réaliser pour améliorer le classement de l'habitation en une seule fois ou par étape. Attention le propriétaire n'a aucune obligation de faire réaliser les travaux pour conclure la vente, mais l'acquéreur sera informé de leur nature. L'objectif est d'informer l'acheteur afin qu'il intègre ses travaux dans son projet d'achat qui s'accompagne en général d'un programme de rénovation. Pour rappel, la mise en vente d'un logement doit être accompagnée depuis 2006 d'un diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui évalue sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. Vous trouverez toutes les infos relatives au DPE dans ma vidéo dédiée au DPE, je mets le et bien ici, je vous invite à la consulter si vous ne l'avez pas déjà vue. Dès le 1er avril 2023, les habitations ayant une note F ou G sur le DPE, également appelée passoire énergétique, seront soumises à l'obligation de réaliser un audit énergétique. Cette obligation s'appliquera au logement dont la promesse de vente est signée à partir de cette date ou à défaut l'acte de vente. L'audit s'appliquera ensuite aux habitations classées E à partir du 1er janvier 2025, puis au logements classé D à partir du 1er janvier 2034. Alors, que contient l'audit énergétique L'audit énergétique formule des propositions de travaux à effectuer pour améliorer la performance énergétique du logement concerné. Au minimum, deux scénarios sont proposés pour amener les logements classés F ou G jusqu'à la classe C, ou à la classe B pour les logements classés D ou E avant les travaux en une seule ou plusieurs étapes. Si aucune contrainte spécifique n'est rencontrée, la première étape doit permettre de gagner au moins une classe et d'atteindre au minimum la classe E. A noter qu'il est nécessaire de remettre ce document à l'acheteur lors de sa première visite du bien et de l'inclure dans la promesse de vente. Dans le rapport d'audit, vous te retrouverez un état des lieux général du bien, donc les caractéristiques thermiques, géométriques, les indications sur les équipements de chauffage, la production d'eau chaude, de ventilation, de refroidissement et d'éclairage. Une estimation de la performance du bâtiment, évidemment s'appuyant sur le DPE. Des propositions de travaux permettant d'atteindre une amélioration. Pour chaque étape du parcours de travaux, l'audit doit fournir pour ses principales informations. L'estimation des économies d'énergie. L'estimation de l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie sous forme d'une fourchette d'économies de coûts. L'estimation montant des travaux, la mention des principales aides financières mobilisables, nationales et bien évidemment locales. Information importante pour nos compatriotes d'Outre-mer l'audit énergétique s'appliquera dans les départements et régions d'Outre-mer à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G et à partir du 1er janvier 2028 pour les logements classés E. Qui est habilité à réaliser un audit énergétique L'audit énergétique est réalisé par un professionnel qualifié qui n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis -vis du propriétaire ou du mandataire qui lui fait appel. Il a bien évidemment une assurance civile professionnelle, une responsabilité civile professionnelle qui couvre les conséquences d'un engagement de sa responsabilité. Pour les immeubles à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, les professionnels qualifiés sont les bureaux d'études qui possèdent la qualification OPQIBI 1905 et les sociétés d'architecture et architectes pouvant attester d'une formation. Pour les maisons individuelles, nous avons les bureaux d'études et entreprises qualifiées OPQIBI 1911, les entreprises certifiées RGE Offre globale et les diagnostiqueurs immobiliers certifiés, bien évidemment avec une attestation délivrée par un organisme de certification. Pour information, les qualifications des professionnels habilités à réaliser cet audit sont précisées dans un décret publié au journal officiel du 4 mai 2022. Alors, où trouver un auditeur Eh bien, tout simplement sur Internet, hein, sur le site France Rénov', www.france-renov.gouv.fr ou dans l'annuaire des diagnostiqueurs-auditeurs certifiés. Je suis sûr que vous allez vous poser la question, vous allez me poser la question, mais quel est le coût d'un audit énergétique eh bien Le coût d'un audit énergétique pour un particulier peut varier considérablement en fonction de la configuration de sa maison, de la région où il habite ou des tarifs appliqués par le prestataire. En conséquence, le prix peut facilement doubler allant de 800 euros à 1500 euros. Mais heureusement, il existe des aides. Alors, quelles aides pour les propriétaires en 2023 L'ANA l'agence nationale de l'habitat propose deux primes bonus pour les propriétaires bail soit un bonus de 500 à 1500 euros si vos travaux vous permettent de sortir du statut de passoire thermique donc de sortir de la classe F et G du DPE soit un bonus de 500 euros à 1500 euros si vos travaux vous permettent d'atteindre les classes A ou B du DPE. En parlant d'aide financière, une vidéo est en cours de préparation sur l'évolution de ma primaire en 2023. Je vous encourage à vous abonner pour ne pas la manquer. Je vais maintenant revenir sur quelques notions concernant le DPE et répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Est-il possible de louer sans DPE un contrat de bail sans DPE peut être considéré caduque et dénoncé à tout moment. Un bailleur qui conclurait une location sans DPE serait dans l'illégalité. Le locataire d'une location sans DPE est en droit d'avoir recours à la justice pour être indemnisé. Est-il obligatoire de refaire un DPE en cours de bail Le DPE location a une durée de validité de 10 ans à partir de sa date de réalisation. Si ce diagnostic est encore valide en cours de bail, il n'y a pas besoin d'une mise à jour par le détenteur, il n'a pas besoin d'être mis à jour, ni à être refait en cas de reconduction tacite de beau par le locataire. Quelle est la durée de validité d'un DPE La durée de validité du DPE est de 10 ans. Toutefois, le DPE réalisé entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 était valable jusqu'au 31 décembre 2022. Ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté un peu plus d'informations utiles concernant l'audit énergétique et quelques précisions sur le DPE. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos amis, vous retrouverez les liens des textes et les lois référents dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions concernant l'audit énergétique et le DPE, je vous laisse les écrire en commentaire. Je ferai une vidéo FAQ à ce sujet. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.